L'objectif de la capsule, c'est vraiment de vous montrer comment brancher les équipements pour nos classes comodales en TAD. Donc, vous le savez, on s'est fait installer de nouveaux équipements. Maintenant, il faut bien les configurer et c'est l'objectif. Juste un petit rappel, on a dans la classe nos projecteurs interactifs. Au 2509, nous en avons 7 au total. Les nouveaux équipements qu'on vous a installés, c'est deux micros d'ambiance. Donc, deux micros qui sont installés au plafond. Nous avons ensuite une caméra motorisée qui est installée au plafond à l'arrière de la salle. Cette caméra a un zoom optique, donc vous pouvez aller capturer l'espace que vous voulez. Nous allons réquisitionner pour faire du comodal deux projecteurs. Le premier étant bien sûr le projecteur habituel, celui qui est en avant de la classe. On va aussi prendre le deuxième, celui qui est à gauche. Celui-là, il va nous servir à afficher nos étudiants pendant qu'on va être en classe. Donc, on va pouvoir les voir pendant qu'on partage du contenu à l'avant. C'est ce qu'on veut. On veut garder le lien visuel avec eux. Quand vous allez vouloir vous, vous brancher, vous allez devoir repérer la bonne couette de fil. En avant, il y en a deux. Nous, on va s'intéresser à celle qui a le câble réseau et un fil USB. Le fil USB est accompagné d'un multiplicateur de parts. C'est intentionnel si vous avez besoin de plus de ports, bien sûr, pour d'autres équipements USB. Ensuite, vous allez les brancher. Donc, branchez votre fil réseau, branchez votre fil USB et, et ou le concentrateur USB, et ensuite, démarrez votre machine. Pendant, pendant que le temps que votre machine démarre et configure les nouveaux périphériques qui sont installés, vous allez devoir allumer les deux projecteurs. Assurez-vous que l'entrée sélectionnée est bien HDMI 2. Nous allons maintenant ouvrir Zoom. Donc, c'est ce que je fais à l'instant. Et on va demander à Zoom d'utiliser notre nouveau paramètre qu'on vient d'installer. Donc, nos nouvelles caméras et notre nouveau système audio. Donc, vous allez ici sur le bouton « du micro et vous allez sélectionner le micro qui s'appelle interphone avec annulation d'écho celui qui s'appelle Devio. SCR USB audio ça c'est nos micros d'ambiance qui sont situés au plafond deuxième chose au niveau intervenant vous allez choisir la même chose interphone avec annulation d'écho L'important, c'est que ce soit le dévio qui soit sélectionné. Pour la caméra, nous allons choisir la caméra avant Cam 520 Pro. Donc, c'est cette caméra-là que nous allons sélectionner. En l'activant, en appuyant sur le bouton ici, la caméra au fond de, de la classe va s'activer. Il ne reste plus rien qu'à ajuster notre caméra. Donc, on prend la télécommande ici et c'est ça qui va nous permettre de manipuler la caméra. Donc, vous avez ici sur la télécommande la roulette ici. Donc, les quatre touches qui vous permettent de contrôler, donc déplacer la caméra, soit de gauche à droite, en haut ou en bas, en fonction de votre préférence. Euh, et vous avez ici la, bou le, la manette pour contrôler le zoom. Donc plus de zoom ou moins de zoom. Donc, si vous voulez un plan plus large ou être plus serré pour afficher quelque chose à l'écran ou sur le tableau. Donc, là, maintenant, les branchements sont faits. On a branché notre fil USB et notre fil réseau. Maintenant, on va configurer nos écrans pour que notre classe soit fonctionnelle rapidement. Donc, on va cliquer sur le bouton de droit ici, sur le fond du bureau, et on va aller sur paramètres d'affichage. Ce qu'on veut, c'est que l'écran que j'ai devant moi et l'écran qui est en arrière de moi soient le même et un deuxième écran, c'est celui à ma gauche pour afficher mes étudiants. Donc, la bonne configuration, c'est qu'il faut avoir une recopie des écrans 1 et 3 ensemble et un écran 2 qui est unique. Donc, vous allez devoir descendre ici au bas de la page qui vient de s'ouvrir et vous allez aller à l'onglet « Plusieurs écrans » ici. Et vous allez devoir sélectionner dans le menu « Dupliquer le bureau sur 1 et 3 ». Ça veut dire que l'écran 1 et 3 vont dupliquer le bureau. L'écran 1 étant celui que j'ai devant moi et l'écran 3 celui qui est en arrière de moi. De cette façon, c'est fonctionnel. L'écran 2 étant celui pour afficher les photos de nos étudiants. Si vous voulez euh, afficher vos étudiants donc sur le tableau ici, le tableau à votre gauche, euh, ça se fait en mode d'écran partagé. Sinon, il va toujours être affiché en avant. Donc, vous appuyez ici sur « Écran partagé ». Et là, vous avez deux choix, soit l'écran 2 ou l'écran 1. Hein, bien important de savoir qu'on vous l'indique, c'est quoi le numéro d'écran. Donc, mon écran 1, c'est celui qui est, pour moi, mon écran 1, c'est celui qui est à gauche. Et mon écran 2, c'est celui qui est face à moi et en arrière de moi. Donc, je vais sélectionner l'écran 2 que je veux partager. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte. Je vous la ramène ici. Cette petite fenêtre-là, c'est elle qui va me permettre de voir mes étudiants. C'est cette fenêtre-là que je vais venir installer sur mon tableau ici à ma gauche. Et que je vais pouvoir redimensionner en fonction du nombre d'étudiants que j'ai dans ma classe. Vous comprenez que j'ai une personne avec moi, mais sinon ça créerait une petite fenêtre par personne que j'ai en ligne c'est là que je vais voir mes étudiants qui ont leur caméra d'allumée, Et je vais avoir devant moi mes étudiants qui n'ont pas besoin de caméra parce qu'ils sont en présentiel avec moi. Si vous travaillez avec Teams et que vous voulez aussi afficher vos étudiants sur le tableau à gauche, c'est possible de le faire. Vous devez, un... Commencez par partager votre contenu. C'est ce qu'on fait à l'instant. Je vais partager mon écran. Écran étant l'écran qui est devant moi. On voit que mon écran est partagé puisque j'ai le cadre rouge. Si je veux voir mes étudiants, il ne me reste qu'à cliquer le, le, mes étudiants ici et que je vais glisser à ma gauche, ici. Je peux la redimensionner, mais mes étudiants vont être placés ici à ma gauche et mon partage d'écran va être c'est de cette façon-là qu'on peut procéder avec Microsoft Teams. Donc, vous voyez, la capsule paraît longue, mais en fait, un branchement normal prend deux ou trois minutes. Ce n'est pas plus compliqué que de brancher le fil USB et le fil réseau. Le restant, c'est votre machine qui va le faire et vous allez être prêt pour donner votre premier cours en commode. Si jamais vous avez des questions, l'équipe de soutien FAD est là pour vous aider. Vous pouvez leur envoyer un courriel, vous pouvez aller cogner à leur bureau. Ils sont en bas, tout près de nous. Ça va être facilitant. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le comodal, j nous avons des capsules qui sont disponibles sur le, le Moodle de soutien FAD ou sur le Teams de technique administrative, où vous allez pouvoir visualiser ou voir du contenu pour le Commodal.